Déjà, euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on se pose la question de la force de vie qui nous met en mouvement, qui nous fait nous lever le matin. Mais c'est vraiment euh, au moment... Euh euh, du 20e siècle, donc c'est très récent que le mot de motivation apparaît, et non plus euh, euh, désir, euh, pulsion, force de vie, vouloir vivre. On parle de motivation en fait à un moment précis, dans les années 50, c'est un psychologue qui s'appelle Kurt Lewin qui l'introduit, euh, euh, c'est quand, au fond, on entre dans ce que Norbert Elias a appelé une société d'individus. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Euh, euh, déterminé entièrement euh, par sa famille, par sa religion, euh, par sa nation. Euh, on somme les individus de choisir eux-mêmes euh, leur destin. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on considère que les individus sont autonomes et responsables de ce qu'ils deviennent, sont libres, et bien évidemment la question de ce qui les fait agir, travailler, euh, se soigner, euh, courir, devient absolument cruciale. La motivation, d'une certaine manière, c'est le propre de l'homme, dans la mesure où les animaux ont des besoins mais n'ont pas forcément de réflexivité sur leurs besoins. C'est-à-dire que l'homme va se poser la question de son autonomie. Est-ce qu'il est libre d'agir dans ce qu'il fait ou est-ce qu'il n'est pas libre Il va se poser la question de sa compétence. Est-ce que je me sens capable de faire ça euh, ou non. Euh, il va euh, se poser la question de ses buts, de ses finalités, de ses rêves, de ses ambitions. Et à partir de là, euh, se, se, se façonne euh, ce qu'on qu appelle la motivation, qui, qui est un mot valise, hein, qui comprend à la fois ce qui nous met en mouvement, ce que je disais euh, tout à l'heure, mais aussi ce qui nous fait euh, persister dans notre effort, hein, euh, quand plus rien euh, ni personne ne nous y oblige, et quand l'attrait de la nouveauté, est passé. Est-ce qu'il y a des recettes pour maintenir la motivation Beaucoup de psychologues, notamment, de philosophes aussi, ont cherché à en mettre à jour et il y en a au fond quasiment autant que de théoriciens. Il y a une théorie, moi, que j'aime bien, qui est la théorie de l'autodétermination qui met l'accent sur trois variables qui interviennent dans la motivation. Première variable, c'est l'autonomie. Est-ce que je suis un simple exécutant ou bien est-ce que dans ce qu'on me demande de faire, que ce soit un régime, euh, une, une course euh, ou bien un travail, euh, j'ai euh, la possibilité euh, d'avoir mes propres choix ça, ce besoin d'autonomie, euh, il est important dans le processus motivationnel. Un autre besoin, c'est le besoin d'appartenance sociale. On est tous des animaux euh, sociaux, euh, c'est pas nouveau, euh, et on a besoin de se sentir lié euh, à d'autres euh, et que d'autres nous regardent en retour. Euh, ça, ce besoin d'appartenance sociale, il est important. C'est pour ça que, par exemple, euh, euh, dans beaucoup de... de processus de, de, de soins psychologiques ont été mis en place des groupes d'entraide, des groupes de parole. C'est aussi parce que c'est un puissant soutien à la motivation. Dans le travail, euh, c'est vrai que le fait de se, se sentir lié à un collectif de travail, euh, bah, ça aide, ça nous aide à repartir euh, quand la motivation euh, s'émousse. Euh, dans le travail scolaire, euh, le fait de se sentir lié à une classe, par exemple, c'est très important euh, aussi. Donc le besoin d'appartenance sociale, c'est un, un deuxième, une deuxième variable importante. Et puis troisième variable mise en avant par la théorie de l'autodétermination, la, c'est le besoin de compétences, qu'on retrouve dans d'autres théories d'ailleurs, comme la théorie d'Alberto de, de, Bandura il euh, y a la théorie de l'efficacité personnelle, euh, pour se sentir motivé, il faut se sentir à la fois challengé et capable de réussir. Si c'est trop facile, forcément on s'ennuie un peu, on n'est pas très motivé. Si c'est trop difficile, euh, qu'on sent qu'on n'a qu pas la possibilité de réussir, euh, c'est une profonde source de démotivation. Euh, donc il faut toujours se, essayer, tâcher de se situer euh, dans ce que Witgotsky appelait la zone proximale de développement, c'est-à-dire cette zone où, où il y a une petite difficulté, mais on sent qu'on est capable de la surmonter. Comment rester motivé euh, dans cette période de, de pandémie que nous, nous traversons euh, Je crois qu'il faut avoir en tête que la motivation et la démotivation, euh, elle est avant tout un symptôme, euh, et un symptôme qui... Euh, qui, qui nous rappellent nos besoins, nos besoins fondamentaux qui finalement sont au nombre de trois. Nous avons des besoins euh, physiques, physiologiques, nous avons des besoins psychologiques et nous avons des besoins sociaux. Euh, les besoins physiologiques, il ne faut pas les balayer d'un trait, ils sont importants euh, dans le processus motivationnel. Si on ne mange pas à sa faim, euh, si, euh, si on ne fait pas assez de sport ou si on est trop sédentaire, euh, si on est fatigué, parce que, par exemple, on lit le soir dans son lit, trop longtemps, sur un écran, une lumière bleue qui, qui abîme notre sommeil, eh bien, ces, ces, ces fragilités physiologiques, elles ont un impact important sur notre motivation. Donc la première chose quand on est démotivé, c'est essayer de réfléchir à « est-ce que, est que j'ai une bonne vision de vie ?» Est-ce que je ne ferais pas mieux de commencer déjà par me mettre en mouvement physiquement, euh, par essayer de trouver euh, des petits rituels pour mieux m'endormir le soir, euh, réfléchir aussi à mon équilibre alimentaire euh, pour, pour me sentir déjà bien euh, dans mon corps. Euh, la deuxième chose sur laquelle on peut agir, euh, c'est les besoins sociaux. Euh, quelquefois, euh, euh, on se sent démotivé simplement parce qu'on n'a plus de lien avec ses, ses collègues, avec ses, ses amis. Euh, euh, il faut parfois distinguer le travail des besoins sociaux et essayer d'aller chercher euh, des relations amicales, de la famille, faire peut-être du bénévolat euh, qui peut être un, un, un, un élément euh, pour se rattacher à la communauté des humains. Euh, ça c'est très important euh, aussi euh, pour se remettre en selle. Dans les activités qu'on doit faire ou qui nous plaisent ou dans notre travail. Et puis la troisième chose sur laquelle j'insisterai, le besoin, les besoins psychologiques, c'est d'abord les besoins d'estime de soi, de réalisation de soi, mais c'est aussi les besoins de sens. Et qu'on ait 15 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, on se demande tous si notre travail a du sens parce qu'on travaille moins, parce que le travail c'est un peu décentré, euh, parce qu'avec le télétravail, euh, le rapport entre la, la vie familiale et, et la vie professionnelle euh, s'interpénètre de manière assez étrange et pas toujours confortable. Et donc, euh, c'est l'occasion aussi de se dire, est-ce que les buts que je poursuis euh, sont mes propres buts Quelquefois c'est douloureux, quelquefois la réponse est négative, quelquefois elle est positive, et dans ce cas il faut trouver... Euh, comment contourner les difficultés pour y parvenir. Mais d'une certaine manière, se sentir démotivé, ce n'est pas grave. C'est aussi avoir l'occasion de s'interroger sur ce qui nous anime et sur ce qu'on a envie de faire plus tard. Et d'une certaine manière, ça peut être vu comme une opportunité.